live sur Facebook. Super. C'est merveilleux. Voilà. Et là, on va essayer de gagner jusque 50% de compétitivité. On verra exactement ce que ça veut dire, parce qu'il y a des tas de calculs assez complexes, mais mais intéressants, puisque euh, qui valent le coup de de s'y appesantir, puisque derrière, on parle d'économies substantielles qui peuvent aller. On, on verra un exemple qui vont jusque 500 mille euros par an. Donc c'est Enfin, au moins, des coûts cachés qui vont à 500 000 euros par an. Donc, il y a 50 ça fait à peu près 250 000 euros. Ce n'est pas négligeable, on peut se payer quelques ordinateurs. Avec 250 000 euros, hein, je crois, quelques quelques-uns. Oui. Tout à fait. Des beaux même, des très beaux ordinateurs. Bien, écoute, il est, euh, il est 8h31. On, on, on, va, euh, on va démarrer euh, et en espérant que nos participants arrivent. Euh, et dans tous les cas, nous avons... Euh, nos visiteurs sur euh, Facebook, que nous euh, saluons, euh, et pour, pour tous ceux qui sont déjà là et tous ceux qui euh, arriveront un petit peu plus tard. Euh, on va peut-être commencer peut par se présenter, euh, Frédéric. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Euh, moi, je suis Frédéric Lucas. je suis le fondateur et dirigeant du cabinet de conseil à Estigia. On est conseil de la formation en management et en organisation, plus de 15 ans maintenant. On aide nos clients à atteindre le meilleur potentiel de leur entreprise et de leurs collaborateurs. Très bien. Parfait. Alors, nous, on aurait dû avoir aussi Christophe Combodon avec nous, mais bon, voilà, il a eu un empêchement, malheureusement, mais ce n'est pas grave, parce que tu vas le représenter dignement. Alors, euh, on va avancer. Je vais te laisser avancer dans la présentation. Ah, voici euh, notre premier participant qui euh, vient de finir de tremper ses biscottes. Il est un petit peu tôt, il est 8h30, donc euh, je vais essayer de, de ne pas... Euh... Bonjour Léa, bienvenue dans cette présentation. Euh, les micros sont éteints et les vidéos sont éteintes, mais vous avez, vous avez le droit d'allumer votre vidéo, vous êtes bienvenue, et vous avez le droit aussi d'allumer le micro euh, en fin de présentation, quand Frédéric aura terminé, pour euh, rendre cette présentation un peu plus interactives. Voilà, on espère que les autres participants ont aussi arrivé, qu'ils auront fini leur café. Allez, Frédéric, allons-y. Démarrons. L'idée, Yann, c'est effectivement de comprendre comment on peut améliorer jusqu'à 55% la rentabilité de l'entreprise. En fait, en se basant vraiment sur les apports des sciences de gestion, on va y revenir naturellement, et en se basant sur réellement les apports du capital humain cette société plus en plus orienté vers la connaissance. Ce que je te propose, c'est qu'on balaye d'abord le contexte économique actuel et la situation des entreprises. Absolument. Qu'on aborde les enjeux et les besoins de chacun et des entreprises par rapport à cet enjeu-là principal d'amélioration de la rentabilité. Et puis, qu'on voit comment on peut actionner justement ces trois leviers de la compétitivité et de la rentabilité d'une entreprise aujourd'hui. La façon dont on peut le faire relativement facilement. Et puis, on présentera en fin de webinaire l'opportunité d'un pilote pour trois entreprises partenaires. Je te propose après qu'on réponde aux questions qui seront posées par les gens qui suivent ce webinaire. Absolument. Et on va essayer de tenir le timing hein, et qu'au moins le dernier quart d'heure, soit donc de 9h15 à 9h30, soit réservé aux questions. Alors, allons-y. La situation économique actuelle alors, la situation économique actuelle, on la connaît. Hein, malheureusement, euh, la pandémie euh, a, euh, a, a engendré euh, la plus forte récession depuis 1948, euh, qui est l'année de création de l'INSEE. On a eu une contraction en France de 8,3 euh, Les investissements ont diminué en France de 9,8 toujours selon l'INSEE. Et puis, dans le monde à peu près la même échelle, euh, on a eu 255 millions de pertes d'emplois selon l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire pour se donner un ordre de grandeur, quatre fois de plus qu'après la crise financière de, de 2009. Alors, on a un certain nombre d'entreprises françaises hein, qui se sont retrouvées en très grande difficulté comme ça. cité euh, Alinea qui a été en redressement judiciaire le 13 mai 2020. Le groupe Vivarté, la presse l'a beaucoup euh, rappelé, 26 mai 2020, placement en redressement judiciaire également. Célio qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en juin 2020. Fauchon, la durée. Disneyland, qui a dû évidemment fermer son parc pendant quasiment un an. Il s'est séparé naturellement de ses intérêts. Renault, qui a également fermé l'usine. Bref, beaucoup d'entreprises très connues en France ont été touchées par, par la situation. Par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on aborde un chemin vers la reprise. L'ensemble des études montrent que la prévision de rebond se situe entre 5,2 et 7,7 en 2021. C'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation qui sera quand même deux fois inférieure à la diminution du PIB en 2021. Donc, cette reprise, c'est une bonne nouvelle. Mais la question qui se pose, nous, c'est comment optimiser les effets de cette reprise pour les entreprises. Là, tu nous parles beaucoup de grandes entreprises ou d'entreprises connues, mais je dirais dirait cette crise, elle a touché aussi beaucoup les PME et les TPE, non Absolument, absolument. D'ailleurs, j'étais la semaine dernière dans une PME de, internationale de 200 personnes alors, en, en région parisienne. Et elle, cette entreprise, justement c'est une bonne illustration, puisque aujourd'hui en train de regarder quelles sont les opportunités de croissance externe dans son marché. Et justement, elle se pose la question, comment optimiser la reprise aujourd'hui, pour profiter à plein des opportunités qui sont offertes actuellement. évidemment, toutes les entreprises font l'objet des mêmes enjeux. D'abord, des enjeux de trésorerie en priorité, des enjeux de chiffre d'affaires, des enjeux de management, puisque là, on voit aussi qu'il y a des impacts, des gens qui sont partis, il y a des... Il va y avoir effectivement cette nouvelle approche du travail hybride dont on parle beaucoup, le fameux « future of work » dont parlent certains, les enjeux de prise de décision dans les entreprises, donc qui sont liés à ça. Il y a des enjeux de perte de clients. Il y a des enjeux. Et la question qu'on peut poser aux auditeurs, c'est en fait, ce qui se pose probablement, c'est quels sont leurs enjeux, quels sont vos enjeux, à vous, en tant que dirigeant, en tant que directeur administratif et financier. Donc, si tu es d'accord avec ça, Yann, je propose qu'on passe aux trois leviers d'amélioration, justement, on parle dans book, on prône dans, dans nos actions pour les entreprises, quels sont aujourd'hui ces trois leviers. Alors, le premier levier qu'on identifie, c'est d'abord d'être capable de prendre de meilleures décisions stratégiques et tactiques. Ça n'a l'air de rien, mais en fait, beaucoup d'entreprises, de, quelle que soit leur taille, sont… Euh, dans un statut, dans un état, qui les amène à prendre des décisions qui sont parfois erronées ou incomplètes, on va voir pourquoi, et qui sont en tout cas assez éloignées des référentiels qu'on peut connaître aujourd'hui par rapport aux prises de décision stratégiques. Et la première chose à comprendre, c'est qu'il est possible de changer son prisme, de prendre des mesures de décision à court terme, c'est de comprendre ce qu'on appelle la structure intégrale des Et dans un article, que tout le monde peut lire sur The Conversation. Christophe, justement, qui est consultant associé chez Estigia, fait partie de l'équipe avec laquelle on travaille sur ces sujets-là. Christophe Combodon, il est docteur en sciences de gestion. Et on travaille aussi, d'ailleurs, petite parenthèse, avec Stéphane Tribut, qui est lui professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux et qui est titulaire de la chaire Capital Humain et Performance Globale. Donc voilà, on a vraiment cette approche aussi de, de mélanger le conseil et la recherche académique chez Estigia. Christophe Commodon, dans cet article qu'il a écrit en avril 2020 sur The Conversation, il rappelle que le réflexe principal des PME en temps de crise, c'est très souvent de couper dans les coûts visibles, dans les premières dépenses qui sont visibles, à savoir bien souvent d'ailleurs l'investissement en capital humain. Or, il faut comprendre que dans une entreprise, il existe également ce qu'on appelle les coûts cachés. On va y venir juste après dans les slides suivantes. Que L'ensemble, ce qu'on appelle la structure intégrale des coûts, se compose à la fois des coûts visibles, mais également de ces fameux coûts cachés que je vais décrire tout à l'heure. Et tant qu'on n'a pas adressé la structure intégrale des coûts, en fait, on va prendre des décisions qui vont être incomplètes et erronées. J'ai une petite question à intégrer, là juste avant que tu… parce que ça, ça me turlupine un peu. On est en sortie de crise, et, enfin ou même euh, on n'est peut-être pas encore complètement sorti de la crise d'ailleurs, et tu parles de levier de compétitivité. Mais, mais pourquoi se focaliser sur la compétitivité plutôt que sur la conquête de nouveaux clients par exemple Parce que les entreprises vont avoir besoin de financement, tout simplement, en cette sortie de crise, pour pouvoir profiter des opportunités qui s'offraient. Donc à la fois des opportunités, on dit aussi parce qu'il va y avoir une forte appétence, on le voit déjà, hein, euh, sur la consommation, donc la reprise de la consommation, euh, mais également en B2B, parce il peut y avoir des opportunités d'achat d'entreprises, d'entreprise, croissance externe, parce que euh, des concurrents, des compétiteurs vont être en difficulté. Donc là, des opportunités ce que Je crois comprendre de ce que tu dis, c'est que finalement, euh, avant d'aller chasser de nouveaux clients, il faut peut-être améliorer son efficacité, parce que si… C'est un peu comme si j'allais chercher, euh, à la, à, à mettre mon seau à la rivière et que mon seau était troué. Et plus je vais mettre de l'eau dans mon seau et plus je vais perdre d'eau, en fait. Et, et, et là, en fait, la première chose à faire, c'est de s'assurer que quand on va chercher nouveau, du nouveau business, eh bien, en fait, la marche ne va pas partir euh, dans, des, dans des trous cachés. Hein. C'est ça, c'est bien compris. Parce que justement, il faut y... Parce qu'aller chercher des clients, c'est quelque chose de difficile dans ces périodes-là, et que donc, il faut être efficace et non pas inefficace. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est une très bonne question que tu poses, puisqu'on verra tout à l'heure, il y a quelques exemples justement sur l'efficacité ou la, la moindre efficacité commerciale qui existe dans les entreprises selon certaines études. Là aussi, on peut en faire une analyse euh, sur les dysfonctionnements commerciaux et donc, euh, effectivement, améliorer aussi cette efficacité commerciale. Ok. Ok façon donc euh, à donc, ces décisions à moyen et long terme. Sur les, les prises de décisions tactiques et stratégiques, on, on comprend donc qu'il faut prendre, euh, grâce à cette approche, de meilleures décisions à court terme, et c'est possible de le faire en quelques semaines, en quelques mois, euh, et à moyen et long terme. Alors, comment on fait ça Tout simplement parce que euh, dans toute organisation, il existe des dysfonctionnements, c'est humain, c'est organisationnel, et ces dysfonctionnements qui se retrouve à travers six grandes thématiques, six pôles, les conditions de travail, la mise en œuvre stratégique, quand il y en a eu, la formation intégrée, c'est-à-dire l'adéquation, formation, compétence, emploi, l'organisation du travail et puis la gestion du temps. Et enfin, le dernier point, la communication, la coordination, la concertation. Aujourd'hui, on rajoute aussi la collaboration, puisque avec le digital, on est plus en plus dans des espaces-temps collaboratifs au sein de l'entreprise, a fortiori, avec le travail hybride qui arrive. Et donc, l'ensemble de ces six grands pôles de dysfonctionnement euh, font que, à chaque fois qu'on a un dysfonctionnement, on est obligé de mettre en face un acte de régulation. Cet acte de régulation, comme on le voit euh, sur l'écran, va se traduire à la fois par des surcharges, Alors, on va retrouver du sursalaire, par exemple, lorsque le N 1 fait à la place du N -1 plus 1, et coûte plus cher. Il va passer du temps, c'est du temps qui est qui coûte plus cher à l'entreprise, sur temps. Là, on va avoir plus de temps passé. Ça peut être, on verra dans les exemples après, une inadéquation de formation sur certains logiciels, certaines machines outils, etc. Ça peut être également de la surconsommation, à la fois de matières premières, de matières transformées, de prestations de services, d'intérim, d'huile dans l'industrie, de consommables, etc. Et puis, c'est aussi de la non-production. Là aussi, on verra un exemple de non-production tout à l'heure dans la prospection commerciale. Euh, de la non-création de potentiel stratégique. Alors, qu'est-ce que c'est la non-création de potentiel stratégique C'est, par exemple, ne pas répondre à certains appels d'offres parce qu'on estime qu'on est en manque de compétences pour le faire. Euh, et puis, une augmentation des risques, également. Euh, ça va être une augmentation euh, des risques sur euh, euh, des chantiers pour le secteur BTP. Ça va être… Euh, d'augmentation des risques dans des ateliers de logistique, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on a dans des entreprises une propension à les voir davantage que dans d'autres s'il y a effectivement un taux de dysfonctionnement anormalement élevé Ce sont un certain nombre d'indicateurs, comme on le voit sur la slide, qui sont l'absentéisme, le taux d'accident du travail, le taux de rotation du personnel, la non-qualité, la sous-productivité directe. Voilà. Pourquoi parle-t-on de coûts cachés en fait Tout simplement parce que les instruments comptables et financiers habituels, y compris la comptabilité analytique, ne permettent pas de mesurer euh, notamment les surtemps, les sur sursalaires, etc. Et donc, on a bien des coûts liés à ces actes de régulation qui sont eux-mêmes liés à ces dysfonctionnements. Ces coûts existent dans l'entreprise, mais simplement, ils sont, entre guillemets, invisibles parce que, faute d'outils et de méthodologie pour pouvoir le mesurer. La bonne tu, nouvelle… Tu décris sur salaire et sur temps. Ce, tu, tu, tu nous décris ça un petit peu ou, ou, ou c'est… Ben, comme je viens de le dire euh, il y a quelques instants, mm -hmm. le sursalaire, c'est le fait que le n plus 1 va faire à la place du n moins 1, que le coût horaire du n plus 1 ben, il est plus élevé que celui qui devrait normalement exécuter telle ou telle tâche à la fin de l'année, au lieu d'avoir passé davantage de temps sur la valeur ajoutée qu'il devait lui-même produire, hein, c'est ce qu'il a constitué du sur-salaire. Okay. Euh, le surtemps, bah, c'est tout simplement le, le, le temps supplémentaire accordé sur une tâche par rapport à ce que ça devrait prendre en, en principe. Ça peut être un, dû à un problème de compétences, de manque de formation, d'organisation, d'interruption euh, du travail trop fréquente, etc., etc. Et qui sont liés donc à la gestion du temps. Euh, donc, ce que j'étais en train de dire, hein, c'est que les instruments classiques financiers et comptables habituels donc, ne permettent pas de prendre compte. Pourtant, ces coûts existent. Ces coûts, ils sont mesurés depuis plus de 40 ans en, en recherche, euh, en sciences de gestion, et puis dans plusieurs milliers d'entreprises qui ont déjà adopté ce type de démarche pratique. Et on sait que ces coûts s'évaluent entre 20 et 70 000 euros par personne et par an, donc c'est absolument considérable. Même si on prend le bas de la fourchette, une entreprise de 100 personnes, elle a structurellement, statistiquement, en moyenne, 2 millions d'euros de coûts cachés annuels. C'est absolument considérable. La très bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de convertir ces coûts cachés en performances opérationnelles cachées et en performances supplémentaires. Là, là aussi, depuis 40 ans, on a vraiment un énorme retour sur l'expérience. Encore une fois, dans des milliers d'entreprises, on sait qu'on est capable de convertir entre 35 et jusqu'à 55% de ces coûts cachés en performances cachées opérationnelles. Donc, c'est ce qu'on voit effectivement sur, sur cette slide-là. On a un coût effectif comptabilisé auquel se rajoutent ces fameux coûts cachés. Et là, on va obtenir le coût standard de l'entreprise. OK? Donc. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir ce deuxième levier d'efficacité, à savoir comment j'améliore mes capacités d'autofinancement, puisque aujourd'hui c'est la question cruciale, la question principale pour les, pour les directeurs financiers, pour les dirigeants d'entreprise, c'est la rentabilité, et puis c'est aussi sauvegarder la trésorerie et répondre aux besoins de fonds de roulement. Or sur les capacités d'autofinancement, il existe trois sources de financement les capitaux propres la capacité d'endettement, et puis également, et surtout en fait, ce qui est vraiment négligé, faute de le savoir, c'est effectivement ce calcul et cette conversion périodique des coûts cachés. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, en fait, c'est que là où il y a des coûts cachés, il y a aussi de la performance cachée supplémentaire à l'autre. Beaucoup, de, notamment de PME, sont jetés sur le PGE pendant cette période. Mais, mais ce qui était une, une bonne chose, puisque ça a amélioré leur capacité d'endettement. Et qui dit endettement, naturellement dit aussi remboursement. De gré. Donc, comment on va faire pour répondre à ces deux mmh. besoins de rembourser le PGE Et là, l'État nous permet d'anticiper un peu et de l'étaler sur 5 voire six ans, mais il va bien falloir in fine rembourser. Donc la meilleure façon de rembourser, c'est vraiment de diminuer ses coûts cachés pour pouvoir aller chercher davantage de rentabilité et donc de marge nette et donc in fine capacité de remboursement et d'autofinancement. Et alors, tout ça s'appuie sur euh, travaux qui ont été faits là aussi depuis une trentaine d'années maintenant. Hein. Euh, et là, notamment sur la chaîne de rentabilité du, du secteur tertiaire. Ça, ça a commencé à être présenté, ces travaux-là, notamment dans des articles dans la Harvard Business Review dès 1994. Et on voit que quand on a un axe euh, d'apprentissage organisationnel qui est euh, performant, c'est-à-dire on va avoir une bonne qualité du service interne, qu'on va avoir des salariés satisfaits, parce qu'on va aussi investir dans le capital humain, mettre en avant l'humain dans l'atteinte des objectifs financiers. On va améliorer l'axe processus de l'entreprise, on va améliorer la productivité des salariés, on va améliorer leur fidélité, donc on va diminuer le taux de rotation du personnel, égal le turnover en anglais. On va améliorer du coup la qualité du service externe, celle qu'on offre aux clients, et donc on va améliorer l'axe client, leur satisfaction, leur fidélité. Donc, in fine, on va améliorer la rentabilité de l'entreprise et donc l'axe financier, ce qui va permettre là aussi de redistribuer une partie euh, de ces gains euh, en participation, par exemple, et en intéressant pour le, pour le personnel. Euh, et, et là, je te propose justement d'illustrer tout ça avec des exemples de prospection commerciale en B2B, parce que si on veut améliorer le chiffre d'affaires, eh il faut mieux prospecter prospecter davantage. Et ce qui est assez frappant dans, dans ces études, vous le voyez, deux sources, Pardo et de Conti, 79% des liens fournis par le marketing ne seraient pas traités aujourd'hui par les commerciaux, euh, ce qui est absolument euh, très impressionnant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yann. Oui, je pense que c'est effectivement une moyenne, puisque j'en ai vu dans beaucoup d'entreprises, c'est 100%. Oui. <rire> et ce qui peut s'expliquer de deux manières d'ailleurs, soit d'une part les commerciaux sont incompétents ou que les marketeurs sont incompétents. Ou, ou, enfin, ou tout bêtement qu'ils ne se parlent pas. Enfin. Et que surtout, en fait, ça cache une chose, c'est que le mot de lead ne veut pas dire la même chose, selon qu'on est dans le marketing ou dans le commercial. D'autant plus, notamment à cause de gens comme Pardo qui, ont, qui font du marketing automation et qui font croire qu'un contact sur Internet est un lead. Or, pour un commercial, ce n'est pas vrai. C'est une différence de, de définition qui est importante. En fait, le, le marketing résonne par la visite et essaye de raffiner pour arriver à un lead. Et le, le commercial fait exactement l'inverse. Il commence par une cible, il élimine tout le reste et il ne vise que ça. – Absolument, et ça renvoie à l'enjeu de qualification des leads aussi, je suis entièrement d'accord avec toi. Mm -hmm. Ce qui est intéressant aussi, c'est cet autre chiffre, on voit seulement 17% du temps des commerciaux, 16, serait consacrés effectivement à la prospection. Donc, ça pose question quand même, pour des gens qui sont rétribués pour prospecter, si seulement 17% de leur temps est consacré à ça, moi ça me pose des questions. Et on peut s'interroger, alors évidemment c'est une moyenne, c'est généraliste, on peut s'interroger sur quels sont les dysfonctionnements qui affectent une équipe commerciale pour qu'elle ne passe que 17% de son temps à la prospection. Ah, il y a plein d'explications. Déjà, il y a déjà les gens n'aiment pas prospecter parce que c'est dur. C'est devenu de plus en plus difficile. Jean-François Messier a calculé qu'en moyenne, surtout, enfin, de la façon dont les commerciaux s'y prennent, hein, ça, ça, bien sûr, il y en a qui arrivent à faire mieux. Mais là, en moyenne, il faut 323 coups de fil pour obtenir un rendez-vous donc on imagine que c'est effectivement pas très efficace donc ça décourage aussi et ensuite euh, bah, le coût d'un lead puisque tu parles des leads est devenu astronomique parce que justement euh, la prospection dans le dur qui est malheureusement euh, le seul horizon de la plupart des commerciaux ils ne savent pas faire autre chose en fait c'est décrocher leur téléphone faire un listing et appeler quelqu'un en leur demandant s'ils ont besoin de quelque chose comme 99% des gens n'ont besoin de rien euh, ou du moins n'y avaient pas pensé et qu'ils ont autre chose à faire et qu'ils qu sont préoccupés par leur problème et non pas le problème du commercial, ben finalement, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de râteaux et c'est pour ça que finalement, c'est une sorte de cercle vicieux. La prospection est difficile. Donc comme elle est difficile, elle devient de plus en plus agressive. Comme elle est de plus en plus agressive, les, les, les clients deviennent de plus en plus agressifs aussi. Et comme les clients deviennent de plus en plus agressifs ou qui développent des stratégies pour s'échapper du commercial, Et alors le Covid est très pratique. Parce que du coup, on peut plus aller venir, venir voir le client. Donc il est bien tranquille et c'est lui qui peut faire son marché. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'étais client pendant 15 ans. Et je passais mon temps justement à faire mon marché, ce qui était beaucoup plus intéressant dans ce sens-là. C'est clair. Il y a, a d'autres chiffres qui illustrent ça aussi sur cette question des dysfonctionnements qui peuvent exister dans les équipes commerciales. Euh, moi, je trouve cette slide assez intéressante. Euh, C'est que 48% des prospects ne feraient l'objet d'aucune relance commerciale. Et puis on voit 10% des prospects feraient l'objet de trois relances et plus. Donc, et entre les deux, on a les chiffres que vous voyez à l'écran. Là bah, aussi, moi, ça m'interpelle. Et on peut se poser la question des dysfonctionnements qui affectent des équipes commerciales. Par exemple, si on revient à notre tableau des coûts cachés, on voyait tout à l'heure, <coughs> pardon, en surcharge, notamment ces questions de surtemps. Est-ce que des équipes commerciales ne passent pas trop de temps en réunion Est-ce qu'elles ne passent pas trop de temps euh, sur des outils qui sont un peu trop complexes pour elles ou sur lesquels euh, les équipes n'ont pas été suffisamment formées, par exemple. Je pense à des CRM ou autre chose. Euh, voilà, c'est des vraies questions qui se posent. Et donc, peut-être que dans ces exemples-là, des temps bah, génère in fine de la non-création de potentiel stratégique. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur le tableau. La non-création de potentiel stratégique, c'est tout simplement le fait de ne pas assez prospecter, alors que c'est le rôle et celui pour lequel mmh. on est rétribué au sein d'entreprise. Voilà un exemple de non-création potentielle stratégique. Je te propose de passer à la, la slide suivante. Oui. Et de prendre quelques exemples maintenant pour pouvoir illustrer justement euh, tout ce qu'on vient de dire mmh, mmh. et d'être un peu plus concret. Alors, premier, premier exemple, celui d'une PME sur laquelle on a pu intervenir, qui est le cas d'une entreprise agroalimentaire qui faisait l'objet, encore une fois, comme toutes les organisations, mais c'est humain, et c'est souvent d'ailleurs corrélé au, au taux d'engagement de, des collaborateurs, car cette entreprise, elle faisait l'objet d'un certain nombre de dysfonctionnements, comme on le voit à gauche de l'écran, des adéquations, ou plus exactement des inadéquations euh, formation-emploi, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas suffisamment formés par rapport à l'emploi qu'ils occupaient, donc il y avait des besoins de formation. Et dans le même temps, il y avait des compétences disponibles qui n'étaient pas suffisamment identifiées au sein de l'entreprise. des euh, dispositifs de formation parfaitement mise en place euh, et puis il y avait des besoins de, de formation et de changement technique alors voyez par exemple des, des exemples de verbatim hein, euh, personne ne m'a formé sur le logiciel ça devrait être une source d'information et on se perd dedans euh, il nous manque une compétence en hydraulique euh, mais on a la chance d'avoir une personne qui s'y connaît mais donc ça veut dire derrière que c'est plutôt informel euh, il y a des cahiers des charges où on sent notre incompétence donc, ça veut dire peut-être qu'on ne répond pas à certains appels d'offres ou qu'on y répond, mais en ayant très peu de chances d'obtenir une victoire. Donc là encore, on est sur deux, la non-création de potentiel stratégique. Euh, on manque de formation sur les nouveaux produits des fournisseurs, ce qui permettrait de les proposer aux clients. Et donc, là aussi, la non-création de potentiel. Et donc, on voit qu'à euh, travers ce diagnostic pour toujours triple, hein, à la fois qualitatif, quantitatif et financier, hein, on pouvait mesurer que, là encore, c'est un des exemples parmi ceux qu'on a identifiés. Euh, on avait une évaluation euh, dysfonctionnante qui montrait que, par exemple, euh, euh, il arrivait fréquemment que la ligne de production s'arrête pendant deux heures. Et donc, pendant deux heures, on avait cinq personnes qui ne travaillaient plus. Alors, quel coût horaire euh, de cinq personnes qui ne travaillent plus pendant deux heures, et ce, euh, avec une répétition dans le temps qui est assez fréquente voilà. euh, Autre exemple que l'on peut envisager. Euh, toujours dans la même entreprise, c'était l'exemple de compétences. On a pris deux euh, pour pouvoir illustrer le propos et que les gens essaient de bien comprendre en quoi consiste cette notion de coût caché et quels sont les leviers d'optimisation. Euh, la non-maîtrise d'un logiciel par un utilisateur. Et donc, comme on le voit, au lieu de consacrer euh, 30 minutes à certaines tâches grâce à l'utilisation du logiciel, bien, les personnes en question consacrer en moyenne une heure par jour et donc on disait tout à l'heure hein, là on a un dysfonctionnement et l'acte de régulation en question c'est simplement le fait d'y consacrer deux fois plus de temps que ce qui devrait c'est à dire 30, 30 heures 30 minutes par jour euh, ou en l'occurrence plutôt deux fois par semaine comme on voit donc le coût il est assez simple à établir hein, en fait chaque entreprise peut l'établir d'ailleurs elle-même <coughs> Une demi-heure multipliée par deux fois, multipliée par 47 semaines, avec un coût horaire chargé euh, totalement, de 35 euros horaire par personne, juste sur cet exemple-là, à 1645 euros cachés annuels, puisqu'on ne va pas, évidemment, le retrouver dans les coûts visibles. Pourquoi Parce que c'est de la perte de temps. Or, l'adage, le temps, c'est de l'argent, de façon très contradictoire, ne s'applique que très rarement dans les entreprises qui sont pourtant… Un centre de profit, par exemple. Donc, voilà. Donc, on voit bien que si, euh, dans cette entreprise, on dégage finalement une demi-journée de travail euh, pour participer à la formation euh, logicielle, bien, euh, cet amortissement, qui est un investissement euh, incorporé hein, en capital humain, en fait, euh, va être établi en un mois. Et donc, sur les 11 mois suivants de l'année, on va dégager 43 heures supplémentaires de production, de productivité. C'est-à-dire en fait 1500 euros. Donc à ce moment-là, ce temps supplémentaire qui vaut 1500 euros, on va pouvoir l'affecter à d'autres missions qui vont probablement créer davantage de valeur ajoutée et qui vont en fait former des produits, comme on le voit, au sens comptable du terme. Donc on va, c'est comme ça qu'on va transformer et convertir un dysfonctionnement donc un coût grâce à une action d'investissement au capital humain, d'investissement incorpo... incorporel, en performance opérationnelle supplémentaire. Il y a quelque chose qui m'interpelle en ce que tu me dis, c'est que, tu dis, c est, c est une entreprise, c est, c est, est finalement, devrait être par nature focalisée sur son efficacité opérationnelle. On a tendance à dire, à, titre, à juste ou à mauvais titre, ce n'est pas mon propos, que les administrations en général sont inefficaces et, et, et sont une, une source de, de, de, de dépenses parfois inutiles, le Conseil d'État le rappelle souvent. Mais finalement, les entreprises privées non plus sont pas toujours très efficaces, voire même très souvent inefficaces. Finalement, c'est peut-être une chose inhérente aux organisations humaines. On, on se focalise sur des choses... Euh, qui nous paraissent importantes, et on oublie de regarder les chiffres, on oublie de regarder les tableaux de bord, malgré tout ce qu'on a appris à l'école. Oui, mais encore faudrait dire que les tableaux de bord, d'ailleurs, contiennent ce type d'informations. Or, à nouveau, ce n'est pas le cas. Et puis, on oublie aussi parfois d'écouter. C'est-à-dire que, si je reprends l'exemple de l'entreprise où j'intervenais la semaine dernière, belle entreprise en croissance, qui est plutôt bien gérée, mais on se rend compte, par exemple, que… Il y a très peu d'échanges structurels entre l'usine et la, la direction, euh, notamment sur les questions d'amélioration, ou euh, de diminution des dysfonctionnements. Donc, on a euh, des taux de non qualité qui semblaient, d'après les conversations que j'ai eues, euh, relativement élevés. Bon, où ces coûts sont-ils pris en compte En fait, ils ne sont pas pris en compte. On considère que c'est normal, ça a toujours été comme ça. Or, il y a un gisement, là, par exemple, de euh, compétitivité supplémentaire, en tout cas de rentabilité supplémentaire. C'est étonnant, que... parce que ce, dans, le, dans le domaine industriel, en général, ce sont des choses qui sont bien maîtrisées. Ça. Mmh. Je me souviens, j'ai travaillé chez Philips à la belle époque, et sur euh, les chaînes de production de la machine à laver, euh, il y avait les, des, des indicateurs de qualité qui étaient présents en temps réel sur la chaîne. Hein. On savait euh, en temps réel s'il y avait un problème de fabrication ou un problème de qualité. Alors, on voyait pas forcément les problèmes de qualité cachés, ça, ça c'était autre chose. La machine qui se mettait à, à fuir parce que à cause de la du calcaire accumulé pendant des années, bon, ça c'était autre chose, mais euh, mais au moins les problèmes de qualité sur la chaîne étaient bien maîtrisés. C'est étonnant. Yeah. encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, il existe toute taille d'entreprise et tout euh, tout niveau de compétences d'entreprise, et donc euh, considérer Philips s'organiser mieux que d'autres, effectivement. Oui, bah, je, je prends juste un exemple. Hein, il n'a pas dû être suffisant puisqu'ils euh, maintenant ça a été démantelé maintes fois maintenant. Mais <rire> et bon, il existe beaucoup d'exemples et d'ailleurs je te propose un autre exemple. Oui, allons-y. Slide suivante. Euh, C'est justement de, de comprendre. Alors là, on voit. Euh, J'ai mis ce tableau-là parce qu'il est intéressant. Euh, il traite du ROI et Retour sur investissement de ce genre de démarche. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon ben, d'accord, je comprends la notion de coût caché, je comprends le fait qu'on puisse les convertir, mais euh, ça va me servir à quoi et, et, et quel est le ROI, le retour sur investissement, tout ça ben, En fait, ce qu'on voit, c'est que euh, sur 40 entreprises euh, en moyenne, mmh. donc vous voyez à l'écran hein, 6500 personnes, on se rend compte que finalement, euh, la période de remboursement de. Alors, c'est un barbarisme, un acronyme. Euh, IDQPH, c'est tout ce qui mesure, en fait, euh, la rentabilité mm -hmm. de l'investissement dans le capital immatériel, dans le capital humain, dans, dans les investissements incorporels, mm -hmm. le capital immatériel, si vous préférez. Alors, ce qu'on voit, c'est que, comme vous le constatez sur le tableau, euh, on a, en fait, un ROI sur ce genre d'action qui ouais. euh, correspond à moins de six mois. Donc, en fait, pour un euro d'investi, d'autres chiffres là aussi, on a au minimum entre 2 et 40 euros de retour sur investissement. Mais Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ce retour sur investissement, il se fait en moins de 6 mois. Et c'est là aussi, tout l'intérêt de la démarche, c'est de comprendre que finalement, parce qu'on va s'intéresser au dysfonctionnement, on va écouter les gens, parce on a un diagnostic qui est aussi qualitatif, où on donne la parole, elles sont très larges. Sont très participatives aux, aux forces de l'entreprise, aux collaborateurs. Le fait de, de donner cette écoute et d'être dans le qualitatif, on va obtenir aussi un réengagement fort des collaborateurs parce qu'ils vont être vraiment partie prenante de la démarche. Donc ça donne des résultats très, très impressionnants. Il y a très peu de démarches qui permettent d'avoir des ROI aussi rapides avec un taux de levier financier aussi important. Je le répète, un euro investi, on est entre 2 et 40 euros de retour sur investissement. Encore comme vous le voyez, hein, sur les, les taux de rentabilité. Alors, je propose un autre exemple pour illustrer ça. Précise quand même pour nos auditeurs, le MEC, c pas, ça n'a rien à voir, le MEC, là, ça n'a rien à voir avec Coluche, mais c'est le management éco-collaboratif. Oui, absolument, absolument ouais, effectivement. C'est l'histoire d'un mec, mais ce n'est pas le même. Euh, alors, j'avais d'autres. j'ai un autre. Euh, J'ai un autre exemple à vous donner, c'est celui d'un cabinet d'experts comptables, si ça vous intéresse. Ça t'intéresse euh, Alors, par contre, il faut que je retourne dans mon, dans mon diaporama, parce qu'il me manque deux slides. Euh, voilà, c'est celle-là, euh, celle-là. Voilà, j'ignore pourquoi elles sont masquées, donc on y retourne. Et sur un cabinet d'expertise comptable, alors ça, c'est intéressant parce que. L'expert comptable, par essence, c'est celui qui aide ses clients à mieux gérer évidemment, ses aspects comptables et financiers. Et on s'aperçoit que chez les experts comptables aussi, il existe des coûts cachés. Et voilà l'exemple intéressant d'un cabinet compté 14 collaborateurs, donc déjà un joli cabinet d'experts comptables, et qui en fait réalisait un, million, un peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Là aussi, les dysfonctionnements qui sont apparus, c'est forte rotation du personnel, mmh archivage informatique, comme vous le voyez, manque de polyvalence des ouais. collaborateurs, etc. Déjà, voilà. ça ne fait pas beaucoup, un million d'euros de chiffre d'affaires 14 collaborateurs, pour commencer. La rentabilité ne doit pas être très haute. J'espère qu'ils sont en province. Et bah, et exactement. Et donc, on va, on va justement illustrer et comprendre pourquoi. Et en fait, en diagnostiquant les dysfonctionnements, on, on arrive à finalement comprendre qu'en euh, calculant avec nos méthodologies euh, les dysfonctionnements liés à la rotation du personnel, aux défauts de qualité, etc. On arrive en tout à 530 000 euros de coûts cachés annuels pour ce cabinet portable, qui en fait se ventile à 37 800 euros de coûts cachés par collaborateur et par an. Et alors, comme vous le voyez, euh, notamment sur des enjeux d'écart de, de productivité. Et là, j'ai mis des exemples, comme vous le voyez, parce que... Par exemple, la rotation du personnel, ça va générer, devoir passer ouais. beaucoup plus de temps sur du recrutement, sur de l'intégration. Encore une fois, 80 des coûts cachés dans une entreprise, et je le rappelle, entre 20 et 70 000 euros par collaborateur par an, 80 de ces coûts cachés sont liés à des Il y à des enjeux de gestion du temps. Et encore une fois, tout le temps supplémentaire qu'on passe en management, à recruter, que ce soit des CDI, CDP, intérimaires, à les intégrer dans l'entreprise, c'est du temps auquel on ne passe pas sur plus de valeur ajoutée. Donc, les, les coûts sont absolument considérables. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Les comptables, il y a une chose qui est, que je remarque beaucoup avec les cabinets comptables, c'est qu'ils adorent reprendre, reprendre des informations manuelles. Ils adorent ça, je ne sais pas pourquoi, jamais compris. Ils adorent, et en plus avec toutes les erreurs qui sont associées à ça, euh, les, ils refusent systématiquement les transferts de fichiers, se brancher sur les systèmes de comptabilité de l'entreprise. Ils refusent. Ils, ils veulent absolument tout retaper à la main dans leur bidule. Ce qui est une source d'erreurs, une source d'inefficacité, un, un, un, un, un surcroît de travail inutile. Enfin, en plus, c'est un travail complètement abrutissant et stupide. Enfin bon… Mais non, ils refusent. Mon père développait ce genre de choses dans les années 80. Et on était capable déjà de faire une comptabilité automatique. Déjà dans les années 80, lui, une... en plus, il beaucoup d'usines et tout ça, donc c'était très compliqué. Et avec des relevés de stock et tout, il faisait tout en automatique. Déjà dans ces années-là, en allant faire, en utilisant la télématique à l'époque, c'était très sophistiqué. et bien, il refusait systématiquement et ça n'a pas beaucoup changé en fait en 30 ans. On a des outils qui sont très sophistiqués, même pour les petites entreprises, Vous hein, avoir des Intuit QuickBooks ou des Salesy, pour prendre une solution française, qui permettent des transferts de données directes depuis le, je dirais, le journal, les, des, des factures, des devis et tout ça, et qui permet de, de tout automatiser. Et non, il n'y a rien à faire, ils préfèrent faire les choses à la main, c'est ce qu'ils aiment, ils aiment ça. C'est leur métier, je ne sais pas pourquoi, enfin, c'est comme ouais. ça qu'ils justifient leur existence, je pense. C'est rassurant, voilà, et puis c'est une forte inertie liée à la culture de, de mmh. l'activité, probablement. Alors je pense qu'il faut peut-être euh, moduler le discours selon les cabinets, hein, je pense. Bien sûr, bien sûr. Mais sûr. Et euh, bon, enfin, euh, c'est une tendance qu'on rencontre beaucoup. Euh, en tout cas, là où tu as aussi raison, c'est qu'aujourd'hui, euh, ils vont être de plus en plus challengés par euh, des plateformes euh, parmi lesquelles tu, tu, tu as cité celle-ci, Books et d'autres, <rire> on voit d'ailleurs de publicités à la télévision en ce moment. Et le danger pour les cabinets d'expertise comptable aujourd'hui, c'est de se faire des intermédiaires complètement, bien sûr. Bien sûr. Et, et donc le, le, le danger, c'est ça. Et l'enjeu le, pour les cabinets d'expertise comptable aujourd'hui, et ils le disent tous, c'est d'aller vers plus de conseils pour leurs clients, mmh. sauf qu'ils ne mmh. le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils ne savent pas quoi vendre comme conseil. Nous, on leur propose mmh. justement de vendre ça en partenariat avec nous euh, et, et d'aider leurs clients justement mmh. à améliorer mmh. leur rentabilité. Comme en anglais, on, dit, on appelle ça lip service. C'est quelque chose qu'ils disent qu'ils font, mais ne le font jamais. Oui. Non, en fait, comme tu l'as expliqué, ils ne savent pas le faire. Et c'est pour ça que sans arrêt, ça revient sur cette saisie manuelle. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose avec lequel ils se sentent à l'aise. Exactement, c'est rassurant. Voilà. Mais à, à partir du moment où Intuit ou Célie a les dépenses, les, les encaissements. Et c'est relativement facile de lier ça à une banque, parce que informatiquement c'est tout à fait possible. Après, ça se fait ou ça ne se fait pas, mais c'est tout à fait possible. Les factures, les, les fournisseurs, euh, l'ADSN, bah, ça peut être automatisé aussi. Moi, c'est pareil. Tout ça, c'est des choses qui se font à la main. Et mon comptable, il se trompe, mais c'est systématique. Je passe des jours entiers à aller courir derrière l'assureur qui n'a pas été payé. Et tous les jours, je suis obligé de répéter que... Non, il me faut faire des prélèvements, parce que c'est automatique. Mais Bien non. sûr. Et ça, non, il continue de cocher la case, paiement par chèque, mais je n'ai plus de chèque, je les ai supprimés les chèques, c'est dangereux. <rire> J'en veux pas. <rire> Exactement. Bref, c'est là une opportunité magnifique pour cette profession de, de s'engager dans une nouvelle voie à plus de valeur ajoutée, plus intérêt Oui. À plus intérêt. Ça fait, euh, on faisait ce genre de présentation chez Vigénary Marketing il y a huit ans. Et j'ai fait une présentation comme ça chez Serf France. Et tous les patrons du premier rang hochaient la tête en se disant « Oh là là là là, oui, il a raison, il a raison. » Et tous les gens derrière, et il y en avait une centaine, disaient « Non, il n'a pas raison, non, il n'a pas raison. » Voilà. Et voilà, des... on a tout résumé. mais simplement que et bien, le jour où ça va arriver, c'est le, le, le fameux coup de la grenouille, même si l'histoire gre... si de la grenouille est une fausse histoire. Mais, mais enfin, c'est le... Du coup, on, fait, on, on se laisse bouillir à petit, à petit feu. Et puis un jour, il y aura un Intuit, un Microsoft ou je ne sais pas qui, qui va automatiser tout ça, parce que tout, tout ça n'a aucune valeur. C'est de l'informatique, ce sont bien. des flux financiers qui sont dans des tableurs, enfin dans des bases de données plus exactement. Aucune valeur, de, il n'y a aucune valeur à retraiter cette information manuellement et à sortir une comptabilité qui peut être sortie entièrement automatiquement par un ordinateur qui lui fera beaucoup moins d'erreurs qu'un humain. En plus. Et alors, justement, l'intérêt pour un cabinet d'expertise comptable à adopter la démarche dont on parle depuis 8h30, Yann, bah, il est là. L'intérêt, voilà. c'est d'améliorer son résultat en le multipliant par 23. C'est-à-dire de passer de 5 000 euros de résultat net en 2013 à 115 000 euros en 2013. Voilà. Ça parle à beaucoup de gens, je pense, cette slide. Qui a envie de multiplier dans les les gens qui nous écoutent et qui nous écouteront en replay, quels sont les dirigeants, quels sont les graphes qui ont envie d'améliorer le résultat net de leur entreprise en multipliant par 23 Ça, voilà. la question, c'est très simple. Ça, ce n'est pas euh, la magie. Ça, on en revient toujours à la même remarque. Ça paraît frappé au coin du bon sens, c'est tellement évident, que c'est tellement logique qu'on se demande qui est-ce qui peut dire non. Alors, comment on se fait-il que tant de personnes… Euh, qui sont censément des entrepreneurs et des, et des gestionnaires, passent à côté de la distribution Parce qu'on a encore ce rôle d'évangéliste à jouer en expliquant qu'il y a des euh, laboratoires de recherche en sciences de gestion qui, depuis 40 ans, ont travaillé sur ces sujets-là. Ils ont implanté dans, déjà dans des milliers d'entreprises qui ont écrit un euh, million et demi de pages d'articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture sur tous les continents des méthodologies qui ont été validées encore une fois académiquement partout, donc ça fonctionne, et ça fonctionne sur le terrain, parce qu'encore une fois des milliers d'entreprises l'ont mis en œuvre avec des taux de rendement et d'efficacité considérables. Et simplement, ça n'est pas assez connu, mais toi et moi, on sait, on a tous les deux enseigné aussi en école de commerce, que ce qu'on enseigne, c'est souvent très daté, c'est peu mis à jour, et qu'il faut le temps, là encore, d'infuser dans le monde réel. Et donc, c'est notre travail chez Estigia d'évangéliser, de communiquer là-dessus. Merci à toi, Yann, d'ailleurs, d'organiser ce webinaire aujourd'hui qui nous permet de faire encore un peu plus. Voilà, donc, c'est une belle croisade. Et on est là pour aider les entreprises. C'est notre seule mission et on sait qu'on peut le faire. Donc, je le fais avec beaucoup de cœur et de foi. Et voilà, et c'est voilà, plein d'entreprises qui en profitent déjà. Et là, juste la question, c'est de se dire, quelles sont celles qui veulent maintenant à nouveau en profiter, euh, également à leur tour, avec un héroïne moins de six mois C'est-à-dire que la démarche ne coûte rien, en fait. Elle rapporte oui. tout de suite de l'argent. Alors, autre slide, justement, où on voit, euh, ce qui est intéressant, justement, ça illustre ce que je viens de dire. cest que là, l'intervention dans ce cabinet, le coût de l'intervention ça a été 32 950 euros. Mmh. Et l'amélioration du résultat net, ça a été 115 000 euros. Donc, le retour sur investissement en un an. Ça a été fois 3,5. C'est des chiffres qui se passent de commentaires. Je n'ai même rien à ajouter, je pense. Euh... Voilà, donc le tableau qu'on a vu tout à l'heure, donc là, je passe sur le sujet. Hein. On a donc, je le répète, un ROI qui est de moins de six mois. C est, c est, c est, c est statistiquement, ça se retrouve sur toutes les entreprises qui sont concernées par la démarche. Alors euh... voilà, je, je te mis quelques témoignages avant qu'on puisse éventuellement ouais. passer à des questions-réponses d'une grande entreprise industrielle qui, à nos yeux, faisait l'objet d'un certain nombre de difficultés, donc financières. Et finalement, euh, ce, cette conversion s'est faite, comme vous le voyez, dans la formation, dans une nouvelle orientation stratégique. Euh, celui d'une PME industrielle, euh, diagnostique, là encore, euh, on a choisi de, de consacrer à l'essentiel avec ces trois leviers. Naturellement, il est possible d'aller télécharger notre e-book et ça, on en parlera sûrement juste après. Et puis, euh, il y a une opportunité aujourd'hui, justement, qu'on qu a décidé grâce à Toyan de mettre en avant. Euh, C'est qu'on a un partenariat aujourd'hui avec l'EM Normandie et avec euh, Carreux Solutions, spécialisée dans la détection, l'identification et le pilotage de l'amélioration des soft skills des collaborateurs. Et donc, on propose à trois entreprises pilotes de bénéficier de cette, cette approche-là à des conditions extrêmement privilégiées qui vont permettre de non seulement bénéficier de notre approche. Là encore, je ne veux pas tout dire, donc il faudra nous contacter pour en savoir davantage, mais des conditions extrêmement privilégiées. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a au moins un OPCO dans le secteur industriel, l'OPCO 2i. Euh, qui propose 10 000 euros euh, de subventions pour des diagnostics de ce genre. Donc, cela aussi, c'est intéressant parce que ça veut dire que bonne partie du diagnostic préalable à la démarche va être pris en charge par un OPCO pour les entreprises. Donc, ça, c'est euh, vraiment une aide importante en ce moment, qui est conjoncturelle, qui est liée à cette reprise post-pandémie. C'est une opportunité intéressante pour les, pour les entreprises. Euh, justement, euh, la Le présentation… Pardon Non, non, ça me fait marrer le mec agile. C'est l'histoire d'un mec, mais agile. Oui, agile, pourquoi Parce que justement, dans, dans, la, dans la démarche, on ajoute l'amélioration des soft skills des collaborateurs et des dirigeants. Donc, cette notion d'agilité dont on parle beaucoup, effectivement, depuis un hein. ce temps. Ce que je voulais juste montrer rapidement en une minute sur la slide, c'est qu'on a quatre grands temps sur la démarche un temps lié au diagnostic qui est triple, hein, qualitatif, quantitatif et financier. Un temps de cadrage du date, en fait du projet, c'est-à-dire qu'on là on va demander aux collaborateurs quelles sont leurs solutions pour diminuer les dysfonctionnements. Là c'est un temps qui est très euh, participatif. Un temps lié à la mise en œuvre où là on va effectivement euh, accentuer euh, sur euh, en fonction de ce qui aura été découvert et priorisé sur la formation, sur la réingénierie managériale, sur la réingénierie processus, etc. Et puis, un dernier temps qui est consacré à l'évaluation des actions, là aussi, on va objectiviser les résultats obtenus et puis on va aller les valoriser dans les comptes d'exploitation et dans les comptes de résultats. Euh, voilà, moi, j'ai terminé euh, cette présentation sur ces trois leviers qui permettent d'obtenir une amélioration de la compétitivité et de la rentabilité jusqu'à 55 tu as, as sûrement envie de réagir ou de poser des questions ouais, j'ai toujours... Ce, je ne je, je, je pas... Je, je, je, je, blo, je fais un blocage là-dessus. Ce n'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, sur cette histoire de ROI, parce que, je sais pas, c est, c est, quelque part, il y, y a un problème d'éducation aussi. Euh, euh, peut-être l'éducation que j'ai reçue, c'est peut-être l'éducation, euh, euh, je dirais, euh, d'après-guerre. C'est... Euh, on te demande, on te, on te, on, on, on te forme, à, comment dire, à gérer en bon père de famille, quoi. Parce que, à éviter de, de dépenser trop, à éviter de perdre de l'argent, de gaspiller. Et, et je suis toujours émerveillé, ou plutôt, ou, ou effaré, plutôt. Euh, on n'a peut-être jamais autant parlé de ROI, ça c'est le mot que tout le monde a à la bouche. Or, finalement, le ROI, c'est quelque chose qui intéresse, bon, en fait, pas grand monde. Ce que j'ai remarqué dans les grandes entreprises, notamment, ce qui intéresse beaucoup, notamment les marketeurs, puisqu'on a parlé des marketeurs tout à l'heure, euh, c'est de dépenser beaucoup d'argent, parce que c'est comme ça qu'on se valorise. Euh, on ne valorise pas les marketeurs qui font des économies. Un marketeur qui fait une économie, c'est un loser. C'est un loser, c'est un type qui n'est qui, qui pas bon. Un type qui est bon, c'est quelqu'un qui dépense 500 millions d'euros en publicité, parce que ça, c'est quelqu'un de très intelligent, il doit être très, il doit être très fort, parce qu'il y a un gros budget. Hein, c'est comme ça qu'on se reconnaît dans les entreprises. Hein, c'est l'expression, hein, tu as du budget. voilà. Hein, voilà. C'est comme ça qu'on est fort, c'est comme ça qu'on a du pouvoir. Donc, euh, le oui, c'est le, le casse-pied. Donc, comment on peut faire pour… Euh... D'abord, quels sont les… Les raisons profondes de, de cela, j'en explique une, peut-être le pouvoir, mais quand on est. Alors, ça, c'est dans les grandes entreprises, on le comprend, parce que celui qui se valorise à l'intérieur de grandes entreprises parce qu'il dépense beaucoup d'argent, et qu'on valorise parce qu'il dépense beaucoup d'argent, bah, ce n'est pas son argent, c'est l'argent du, du. Si c'est une entreprise publique, du contribuable, et si c'est une entreprise privée, de l'actionnaire. Ce n'est pas très grave, euh, ce n'est pas le sien. Donc, euh, mais quand on est dans une... On pourrait croire, bon, à la limite, que c'est un fonctionnement normal des grandes organisations qui ne sont pas très, très préoccupées par l'origine le, euh, de leurs fonds. Mais quand on a des entrepreneurs, y compris des tout petits entrepreneurs, parce qu'on le voit aussi, ben là, on voit une entreprise de 14 personnes, c'est tout petit. Comment et Donc ça, c'est son argent personnel. Si l'entreprise fait faillite, surtout s'il a mal choisi son... Euh, son, statut, son statut juridique, il se peut même qu'on aille piquer dans sa poche pour aller rembourser. Donc C'est que quelque chose qui est quand même... Qui est... La rentabilité de l'entreprise est quelque chose de crucial. Il ne peut pas jouer avec ça. Et, et s'il a de la trésorerie, à la limite, il peut faire des pertes, mais s'il n'a pas de trésorerie, au bout d'un moment, euh, il va falloir qu'il fasse, qu qu qu qu fasse front et qu'il paye ses dettes. Et, et s'il ne paye pas ses dettes, eh bien, ça sera... Le, le, le redressement, et si le redressement ne fonctionne pas, ce sera la liquidation. Et donc, c'est ça que je ne comprends pas. Le ROI, ce n'est pas quelque chose de décoratif qu'on met en bandoulière, c'est quelque chose qui, quand on est dans une petite entreprise comme ça, qui est fondamental. Comment peut-on passer à côté de choses aussi évidentes Je ne comprends pas. Ce n'est pas seulement une question d'éducation, c'est une question de bon sens. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre que… Il y a des dépenses et il y a des recettes. L'école ne sert à rien dans ces domaines-là, avec tout le respect que je lui dois. Bien sûr. Moi, je pense qu'une fois de plus, c'est une problématique de méthodologie, hein, tout simplement. À partir du moment où tu n'as pas les outils qui te permettent de calculer des ROI qu'il dans certains domaines, tu ne intéresses pas et tu n'as pas d'intérêt à essayer d'aller comprendre ce qui se passe derrière tous ces coups cachés dont on a parlé tout à l'heure. Il mmh. euh, y, y, y a eu des méta-études réalisé notamment en Grande-Bretagne au cours des années 80 et 90. Je ne pouvais pas montrer, parler de tout ce matin. Euh, il y a eu des méta-études qui ont montré un différentiel de rentabilité entre des investissements en, dans le capital de production et dans le capital humain. Et sur 20 ans, et je crois que c'est un panel de 2 ou 3 000 entreprises, hein, quand même, et sur 20 ans, euh, le différentiel était de 6 et 7 C'est-à-dire que il y avait 6 et 7 sur l'axe formation et sur l'axe investissement en capital humain pour développer l'autonomie et la responsabilité. Il y avait 6 et 7 supplémentaires, de rentabilité supplémentaire, sur les investissements en capital humain versus le capital en production, en gestion de production. Pourquoi Parce que la plupart des entreprises privilégient l'investissement dans les processus de production, parce que c'est facilement mesurable. Alors que le, le, la rentabilité du capital humain, sauf à utiliser des méthodologies comme la nôtre, ne n'est pas mesurable aujourd'hui par les instruments comptables et financiers. Donc les gens finalement ne s'intéressent pas aux héros. Après, c'est des problèmes de culture ou c'est des problèmes de besoin. C'est-à-dire que si euh, des investissements publicitaires comme tu les as illustrés ne rapportent pas d'argent, on ne le saura pas, parce qu'on n'aura pas calculé l'héroïque. Donc, sur le plan politique et sur celui de la progression de carrière, ça ne sera pas gênant. Il y a aussi, temps... dans les petites entreprises, il y a aussi le syndrome de la grenouille. Mais ça pas, pas la grenouille qui boue, la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Et, et un des critères, tout comme le marketeur dans la grande entreprise qui se fait valoriser parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent, dans les PME, ce qui valorise les gens, c'est deux choses. C'est ce que j'ai remarqué, hein, c'est pas tellement qu'ils font beaucoup de, beaucoup de chiffre d'affaires ou qu'ils ont beaucoup de marge, c'est pas, pas tellement ça. C'est un, qu'ils ont beaucoup de mètres carrés et que c'est ce qui est aberrant, d'ailleurs, surtout dans une, dans une situation comme aujourd'hui. Et deux, qu'ils ont beaucoup de people pour mettre au mètre carré, ce qui est très, très bizarre parce que ça aussi, ça paraît aussi un peu, un peu daté pour les entreprises qui sont petites parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as souligné, le travail collaboratif a pris une place importante et qu'on peut travailler aujourd'hui avec des, avec des personnels déportés, et on n'est pas obligé d'avoir, euh, bien sûr dans la limite de la légalité, j'entends, hein, que tout le monde travaille euh, en, en mode salarié, parce que aussi, non seulement euh, parce que c'est un besoin des entreprises d'avoir de la souplesse, mais aussi et surtout parce que c'est un besoin des employés qui n'ont pas forcément envie d'être salariés aujourd'hui. Donc euh, euh, ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup, notamment dans les entreprises... Euh, de, des, des professions intellectuelles, comme on le dit, et, des conseils euh, ou, euh, ou services. Enfin bon, cette histoire de ROI et de, et, et de raison pour laquelle le ROI n'intéresse personne alors qu'il est pourtant crucial est quand même assez euh, import, intéressant. Et, euh, et, et je pense que ça mérite d'être fouillé parce que je ne suis pas persuadé que toutes les études aient été faites sur le sujet, mais je suis per, persuadé. Je persuadé qu'il y a quelque chose à gratter ici. Alors, je ne sais pas si Anne ou Léa ont quelques questions à poser. Et... Et sinon… En euh... tout cas… Ah, ah les Léa, gens... Léa Alors, a allumé son micro. Que... Si. En attendant que les… De mon côté, je n'ai pas de questions. Non, d'accord, merci. Euh, en attendant, bah, si les gens ont des questions ultérieurement, ils peuvent euh, d'abord aller sur le, le site web d'Alistigia, comme on le voit… Euh, concernant mm -hmm. le management éco-collaboratif, ils y trouveront des vidéos explicatives qui expliquent davantage encore ce que sont les coûts cachés et comment on les convertit. Trois petites séries vidéo dessin animé qui expliquent ça très bien. Puis, ils peuvent aussi prendre rendez-vous téléphonique avec nous sur notre calendrier en ligne, Yann, pour pouvoir leurs besoins et les questions liées à leurs enjeux. Voilà. Absolument, merci Frédéric, nous avons fini à l'heure et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet qui est intéressant, aussi bien du côté des commerciaux, des marketeurs et des leads, comme on a commencé à en parler tout à l'heure, que du côté de la gestion et du ROI. Voilà, à bientôt sur un prochain webinaire de Visionary Marketing. Merci et bonne journée. Merci à toi Yann, très bonne journée à tous et au plaisir. Au revoir.